Oh, bon, maintenant vous fait faire faut que Bon, Pourquoi mm -hmm. bon. Nous sommes obligés de Ni des choses. Nous ga de Nous a des choses. Nous sommes obligés de de mais mm -hmm. ce Jamana, pas la c'est faux, ces que c'est le cas de ou Damanana. Il y parti politique Mais le de y a élection. élection. élection. élection. élection. à Qu'est-ce que ça va devenir Je vais faire la de donc, je ne sais pas si demain. Quand tu que tu as dit que que la demain. Donc, ou voilà, Parce que, on c'est... On a où c'est... On a vu où c'est... On a vu où c'est... On a vu où c'est... On il parti qui parti parti parti nous avons des panda ou des watsima. Nous sommes des balafolles. Nous sommes Nous anga, laie, anga jamana la Nous Nous Nous Nous Wati, mm -hmm. Fela Benidabali Bétouye mouye mm -hmm. Kashogel Goshi Kashogel sabote Kashogel Nigebo Ou mm -hmm. la sa Asiminka Foko shogel Te fouye Kashogel Mabo ka Koulou donald ou yato... Non oulou donna, no, donna Kanyine jamana Ere Koppeu Kanyine jamana Jolie Ere Koppeu Kanyine jamana Haklina Ere Koppeu Tiseghe Pour kashogel De kera Premier ministre Yé Allah. est Tu sais qu'en réalité, en tant que shogel balal, ni de Parce de de de de de de de... que na Donc, un peu de vous Ougeois diyor, de Vous pouvez vous faire on Vous vous Vous un a leader politique, bah son parti politique un qui un un au début, il faut que Prends-toi tombé, bé, Hachimiyo tien, donne-toi ton Hachimiyo. On ne peut pas y aller, on ne peut pas faire de malfaite, on de Il y a que que Il faut Il faut que les a A l'anan Angata ni Donc dou tara seigneur fait de ou l'oube et gata Emyon ni ato maintenant un flasso mm -hmm. Mm -hmm. Mais seulement, à chaque Chakeda papier, nous en nous lutter nous nous, nous Parce que nous sommes tous Nous Nous Nous Nous Nous Nous Nous Nous Nous Nous Nous Nous Nous Nous Nous on l'a don. Parce que lutte avec les calam. Quand on a fait une guerre, on l'a Mais on parce qu'on ne connaît pas ce qu'on a fait. faut que ou ne la cour. Allah est là. Aïewa. Politique, politique, politique, politique, politique, politique, politique, politique, politique, politique, politique, politique, politique, politique, politique, politique, politique, politique, politique, politique, politique, politique, politique, Fais la de sur le... Yallah a dit bon. Yallah a le femme Parce que bon. <rire> <rire> Je au sais pas y tu un assistant national. Non, je mm -hmm. Ko... Eh Saramakula cool Parce que je ça Mais si Ma es un assistant national, tu un un un a fait la sorte mm -hmm. que nous avons. Nous avons fait la sorte Donc, la Donc, vous vous Parce que what Présent, nous, et maintenant que présent, vous pouvez vous nous que présent, le présent. Vous avez que nous que vous donc pour que on y ait aussi mis quelque chose, nous on y est. Ça, on fait le cas a un attentat assis Donc on mata assis là. Donc comme ça, j'ai regardé du présent bena nyini. Ne présent be facile car qu'est-ce que on a? Il y a le présent bena nyini à Nakanjongoni. On a ni présent à Nakanjongoni. On a en fait la tafoye. On fait la coupe O bas non? Auquel Ko bo Mihoueli? Comme beaucoup sarama, qu'est-Aula? au hanga Parti Bella Béadou, parti Kemani, parti Bisa Baniyong Eh non. Avragi a je m'as dit lavage Eh non Il faut que présent, Parce de tout <tif> Mais c'est Vous mettez un dictionnaire, <tif> vous mettez vous mettez mon Mais, en réalité, donc, on ne pas me pas Nous Nous sommes nous, n'en <muchin> avons pas. nous, donc nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, la la nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, bon, <muchin> nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, ah, ah, ah, ah, la ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, oh la, ah, ah, Allah ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, plan plan ah, ah, ah, ah, ah, je suis un qui a des gouvernement ont fait No. Non, il ne a pas problèmes. Il allah eu des problèmes. Il a Il a Il a eu non, Il a Il a Il a non, Il a Il a non non non non Il a Il a Qu'est-ce que tu fait ce que tu as fait Tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu fait ça. ça. fait la, parce que abdon, a kononvel, mais faut, wati parti, ou kodila ou koko la, de